Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, je suis avec Hendril et en écoutant son témoignage, vous allez vous rendre compte en fait qu'on peut commencer en allant à l'église, on peut commencer euh, en étant en grandissant dans une famille chrétienne mais finalement, partir dans le monde et même vraiment avoir des comportements destructeurs. Euh, le témoignage de Andril est vraiment inédit. Vous allez vous rendre compte aussi combien de fois Dieu est capable de nous sortir et d'aller nous chercher même lorsque nous sommes nous avons sombré dans le monde dans le monde de la délinquance, de, de la prison, de la drogue et toutes ces choses-là. Dieu est amour par-dessus tout. Je vous invite tout de suite à ce son témoignage. Bonjour, André. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Merci encore d'avoir accepté de témoigner. Je pense vraiment que ton témoignage va toucher énormément de vies. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement pour les internautes qui ne te connaissent pas encore Je d'abord, euh, je m'appelle Enril. Merci pour l'invitation tout d'abord. Euh, je m'appelle Enril, j'ai 24 ans. Euh, on peut dire que je suis un ancien pêcheur. Un ancien pêcheur <rire> Amen. <rire> Et ben, du voilà. coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet ancien pêcheur Dans quel contexte familial as-tu grandi on mmh. peut dire que j'ai eu plusieurs anciens mois. Quand j'ai plusieurs, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase où j'étais dans la musique mondaine, mmh. artiste, ancien artiste. Mmh. J'ai eu une phase où j'étais euh, dans le quartier. il y a une phase où j'étais à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases de ma vie qui fait qu'aujourd'hui, mmh. je témoigne. Amen. Et donc, du coup, comment, comment tu, as, tu as commencé Comment ton histoire commence, en fait Quand mon histoire commence Ben, mon histoire commence euh, dans ma jeunesse. C'est-à-dire que au tout début, j'allais à l'église mmh. avec ma famille. Voilà. Ouais. C'était plus on me poussait à aller à l'église, c'est-à-dire mmh. que je n'allais pas de plein gré. Mmh. On me poussait à l'église à et moi plus on me poussait plus ça me ça me freinait. Au moment il est arrivé que il y avait un, un service jeunesse dans cette église qui proposait plusieurs activités, c'est-à-dire de la danse, euh, du théâtre, du sport, plusieurs choses. Et moi j'étais aux côtés d'un d'un artiste qui est mondialement connu. Je dirais pas son nom, mmh. qui, est, qui est mondialement connu et euh, Ensuite, quand j'ai voulu quitter cette église, en fait, j'ai commencé à, à, à me dériver sur, sur moi, c'est-à-dire sur ma propre gloire. Je commence à rechercher ma gloire à moi. C'est-à-dire mm -hmm. que je veux former mon groupe de danse. D'abord, c'était la danse. Je veux former mon groupe de danse, faire des événements qu'on me reconnaisse partout. Je veux que, voilà, que les gens m'acclament, que, que les gens ne regardent que moi, que les yeux que soient dirigés que sur moi. Et euh, ben, j'ai effectué pas mal quand même de concerts d'événements, c'est-à-dire que je connais la scène. C'est un, un milieu que je connais beaucoup. Voilà, je connais beaucoup d'artistes influents mondains. Et euh, en soi, j'avais plutôt des gens qui me suivaient par rapport à ce que je faisais, qui voulaient faire mmh. la même chose que moi, mmh. qui me prenaient comme modèle, sans dire. Dans voilà, exactement. J'ai influencé beaucoup dans, dans, dans le milieu de la, de la danse, on peut dire ça. Et euh, après, suite à ça, j'ai commencé à me dériver vers la musique, c'est-à-dire que je veux commencer à chanter. Je commençais à moi aussi à commencer à, comme la danse de base. Ouais. Je ouais. commençais maintenant à chanter, à, chanter aussi. à être euh, voilà une référence, à devenir une référence. D'ailleurs, on a vu des vidéos où tu chantes <rire> en même temps tu danses, tout ça. Hein. Ah, c'est le passé. Ah, <rire> c'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. Et euh, en fait, j'en parle avec euh, avec euh, avec Joie parce que je sais que même à travers mon témoignage, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de jeunes artistes qui qui, euh, voilà, qui, qui, qui, qui sont un peu perdus, qui, qui se cherchent. Et à travers mon témoignage, je sais que ça pourra édifier pas mal, de, pas mal de jeunes. Amen. Et je sais que je me rappelle d'un événement euh, qui était sur les champs Élysées À la sortie d'un événement, c'était un, un concert. Euh, à la sortie, voilà, tout se passe bien, on fait notre événement avec euh, cet artiste-là. Et à la sortie, si tu veux, il euh, y a un marabout qui se dirige vers nous. Un marabout Un marabout il se dirige vers nous, il vient vers nous, il nous demande, il nous dit oui, euh, franchement, euh, là comme vous êtes là, si vous avez besoin d'avoir plus de succès, si vous voulez qu'on vous reconnaisse mondialement, euh, si vous avez besoin d'être voilà, reconnu quoi, contactez-moi, prenez mon numéro, prenez si ça. ça. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu le vois Ah moi j'ai refusé de dire. <rire> en plus tu savais un peu. Que en que fait t étais, t tu étais allé à l'église, tu dis « non, ça c'est pas un bon signe ça. Déjà. en fait moi j'étais à la recherche de la gloire, mais pas jusqu'à ce point-là parce ouais. que tout ce qui est euh, marabout on sait très bien qu'il y a toujours des conséquences ouais. derrière. Donc moi j'ai tout de suite dit non. J'ai dit non moi, c'est mmh. pas possible. Tu aller avec j le talent. <rire> ah ouais moi j'ai dit non non non j'ai dit non j'ai refusé. refusé. Et les amis Et, euh, Mes amis ils ont dit oui on va te rappeler ils ont pris le numéro mais. Ouais mais bon. Ouais. voilà pour dire euh, non. Mmh. Et, euh, et voilà, Et je sais que je commençais à comprendre que euh, ma carrière artistique prenait de l'ampleur. C'est-à-dire que je commençais à faire des, des, des rencontres de, de très grands artistes. Et après, suite à ça, euh, j'ai commencé à fumer. Comme ça Non. <rire> On ne va pas sauter les étapes. <rire> à transition, La transition À transition, c'est euh, comme j'ai fait ma carrière solo, c'est-à-dire que j'ai changé mon entourage. D'accord. J'ai commencé à avoir d'autres amis. Donc qui dit d'autres amis, dit d'autres pensées, d'autres objectifs, d'autres mmh. langages, d'autres objectifs. Donc là, je commençais à être à la recherche vraiment de l'argent, mais facile. Mmh. Et euh, donc là, si tu veux, je commençais à commencer à, commencer à rentrer dans l'escroquerie. Les l'escroquerie, les ça a commencé comme ça. L'escroquerie, les euh, la malhonnêteté, les vols, petit à petit, les vols. Ensuite, quand c'était pas le vol, c'était... La cigarette, mmh. la drogue, du cannabis. Donc, je commençais à. En fait, si tu veux, je, je commençais à prendre goût à ces choses-là. Ouais. C'est la semence qui est à l'intérieur de moi, bien sûr, qui me poussait à prendre ces choses-là. Tu as et commencé euh... par fumer et après vendre, ou tu commençais par vendre d'abord Et après fumer Vendre d'abord. Tu as commencé par vendre, ouais, vendre et ensuite tu as voulu. Euh... Voilà. Avant, je, je ah. vendais. Je commençais d'abord par vendre. Euh, voilà. Euh, euh, en voiture, quoi. En voiture, je, je faisais des livraisons en voiture. Où j'étais, euh, voilà, je devais recevoir des clients qui venaient prendre leur consommation et partir. Mmh. Après, suite à ça, là, j'ai commencé à moi aussi toucher à la cigarette. Au début, c'était. Euh, un fumeur commence toujours comme ça. Moi, c'était comme ça, je commençais. Et quand on me disait, oh, mais tu fumes Non, mais je peux m'en passer, je vais arrêter, je vais arrêter. Et euh, c'était toujours ça que je disais, je vais arrêter, je ne fume pas vraiment quelques temps et je vais arrêter. Ouais. Et plus le temps passait, plus je prenais, plus, plus je fume, prenais. Voilà je prenais mais je me rendais compte qu'en fait en fait comment je voyais les gens avant je voyais les gens d'une manière différente c'est à dire que je les voyais ils fument mais ils savent que c'est pas bien de fumer mais comment le... ils s'arrivent pas à, l arrêter. à arrêter et moi je me suis retrouvé dans ce genre de situation et j'ai ouais. compris mmh. et là je prenais goût je prenais goût je prenais ça goût. devenait une addiction addiction au début c'était la cigarette ensuite j'ai commencé le cannabis mmh. le cannabis je prenais je prenais et l'effet que ça me faisait, ça, ça me rendait, moi qui me faisais de la musique aussi, un peu de la musique, oui. ça me donnait de l'inspiration pour mes musiques, ah ouais, pour mes. Le sons. Sous... Ah <rire> oui, parce que la plupart des artistes, ça c'est ce que les gens ne savent pas, la plupart des artistes mondains fument. Ou boivent de l'alcool. Tu vois, c'est rare un artiste qui ne fume pas, qui ne, qui ne touche pas à l'alcool ou à ces choses-là. La plupart fument. Pour être dans un, dans, dans un état second, voilà. Pour être dans un état ça, où oui. tu te sens inspiré, tu te sens voilà. Euh... Et on sait aussi que voilà, quand tu es dans un état second, ce n'est plus trop toi en fait. Exactement. Tu n'es plus trop objectif. Et celle-là où justement, on sait que voilà. Spirituellement, on voilà. sait que le diable influence beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent des choses, mais quand voilà. tu écoutes les paroles, exactement. Tu te dis mais c'est pas possible. Ah ben bah oui. Comment on peut Moi je disais des paroles, si tu veux. Euh, moi même des fois je, je me dis mais d'où je sors ça hmm. Tu vois moi qui comme j'allais à l'église avant mais je connaissais pas vraiment réellement Christ. Bien sûr. Je connaissais pas vraiment Dieu et je sortais des paroles euh, du genre voilà je suis le, je suis un démon des paroles vraiment des trucs comme Ah ça, oui des paroles insensées. Vraiment tu te dis mais d'où il sort ça. Mm. Tu vois et euh, voilà j'ai commencé à faire des clips. Par contre je faisais des clips qui n'étaient pas qui ne reflétaient pas une bonne image. Ouais. Des femmes un peu dénudées mm. euh, voilà de l'argent facile c'était une mauvaise atmosphère voilà mm. de la cigarette mauvaise atmosphère. Et euh, et tu ouais. regrettes aujourd'hui Comment Tu ah regrettes bah oui. aujourd'hui Et ah. qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui aujourd'hui, ou même ces chrétiens qui écoutent de la musique mondaine sans savoir tout ce qu'il y a derrière en fait Franchement, ce que je dirais, c'est faites attention. Quand je dis faites attention, ça veut dire que même derrière, la, derrière la, musique, la musique chrétienne, pardon, si tu ne fais pas attention au genre de musique que tu écoutes, et eh ben tu vas jongler entre la musique chrétienne que tu écoutes et la musique mondaine. Mmh. En fait, tu vas plus savoir différencier. Mm. Tu sais, quand tu viens à Christ, il faut abandonner. Mm. Il ne faut pas. Parce que Dieu n'est pas bête. Ouais. Il ne faut pas jouer avec le feu, surtout. Essayer moi, de mélanger. Exact, parce que moi, je connais en fait. Je, <rire> bah, oui. je connais le, ce milieu. Je sais que. Euh, tu sais, euh, quand une personne euh, fait semblant, fait, fait, euh, quand fait, fait ça pour sa propre gloire, tôt ou tard, ça le rattrape. Ouais. Tu vois, même si tu, chantes pour, tu dis que tu chantes pour Dieu, que tu chantes. Mais que ce n'est pas vraiment pour Dieu, c'est vraiment pour ta gloire, tu veux le succès, au bout d'un moment, ça va, ça va te rattraper. Tu ne vas pas t'y attendre. Ouais. Et c'est là où il faut discerner maintenant quelle musique je peux écouter, quelle musique je ne peux pas écouter. C'est ça. Tu vois Et il y en a même aussi qui, parfois, malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, mm. euh, on écoute des musiques, mais on choisit certains styles parce qu'on veut qu on se rappeler des choses du monde. Exactement. On veut se rappeler de l'ambiance du Exactement. monde. Mais parce qu'on se dit « oh non, c'est chanson chrétienne, donc ça passe. » Alors que ça, dans le cœur, Dieu voit très bien en fait Exactement. que tu, es encore, tu aimes encore ces choses-là. C'est ça. Et moi, je pense qu'un enfant de Dieu doit être toujours di dirigé par l'Esprit de Dieu. cest dire hallelujah. dans tes manières de faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui savent chanter, mais qui ne sont pas appelées à chanter. Mmh. Mais qui, qui chantent parce qu'ils savent chanter. « Voilà, moi aussi, je veux faire ça. » Non, peut-être que Dieu te veut au piano. Mmh. Peut-être que Dieu te veut à la batterie. Mmh. Tu vois mmh. Il faut demander à Dieu. Il ne faut pas faire les choses par précipitation. Ou parce que tel a fait ça, je veux faire ça. Non. Même si tu sais le faire, demande à Dieu, est-ce que c'est sa volonté mmh, Parce qu'on ne fait pas les choses par imitation. Ah bah oui. Ce n'est pas parce que l'autre fait. Parce que si tu te retrouves à chanter parce que l'autre chante, mmh. parce que tu as une belle voix, mmh. euh, bah, au final, tu le fais sur de mauvaises motivations. Tu ne le fais pas parce que Dieu te l'a demandé, tu le fais Exactement. parce que l'autre. Et ça, c'est déjà une mauvaise base. Exactement. Donc, c'est totalement ça. Waouh. Wow. Et, et toi, du coup, donc, euh, par rapport à ça ensuite, qu'est-ce euh, qu bon. que tu as... Par rapport à ça, ben ensuite, euh, voilà, Donc, je Donc, ça a changé, tu vendais Je tu as commencé à fumer. J'ai commencé à fumer. Et là, j'ai commencé à commettre des cambriolages, des vols. Wow. Où là, je... Je, rentre, je rentre dans des maisons quand il y a l'absence de... du propriétaire, ou mm -hmm. je dérobe de l'argent, des voitures, des, des... des armes, de, de l'or… Des, Plein des de... armes Des armes, oui. Parce qu'il y avait des armes ah, sur des certaines armes personnes à... Des armes à feu, oui. Ah ouais Ouais, des armes. Il y, en y en a, ils ont ils, ont, ils ont des armes chez eux. Ah, il y en a qui ont des armes chez eux, des fusils à pompe. C'était un fusil à pompe. Waouh wow. ouais. ouais, des armes. Et euh, c'était <coughs> pas moi, je le faisais vraiment. Déjà quand je le faisais, j'étais même pas conscient déjà. Ouais. Tu vois, j'agissais, mais c'était pas moi. Mmh. L'esprit qui était interne de moi me poussait à faire ces choses-là. C'est-à-dire, il y a des fois, il y a des gens qui les font des choses, pensent que c'est eux-mêmes, mais pas... non. Ouais. C'est le diable qui me poussait à faire ces choses-là. Et moi, euh, j'avais pas de limites. Mmh. C'est-à-dire que même quand je rentrais chez les gens, je n'avais aucune peur. Tu n'avais pas peur Ah, j'avais pas peur. Parce que euh, c'est ça aussi, quand tu fais des choses, quand je fais ces choses-là, je dans un état où j'étais déjà euh, ouais. stone, tu vois. C'est défoncé. Voilà, j'étais déjà dans un état pas bien. Donc ouais. euh, je faisais des choses sans avoir peur. Et du coup, tu n'avais pas peur de te faire attraper quand même Non, jamais. Mais euh, c'est quand même ce qui t'a ramené en, ah. en prison. <rire> ah, ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé ce jour-là Comment ça s'est passé ben, si tu veux, moi, comme, euh, comme je le dis souvent, la première chose que, qui m'a le plus euh, euh, atteint lorsque je suis entré en prison, c'est le sang que j'ai vu qu'ils n'avaient pas nettoyé. Déjà, il faut savoir j'étais dans une prison où euh, l'hygiène n'est pas conforme. D'accord. Tu vois, il y, y a des rats, des, des rats énormes mm. dans, dans les promenades. Tu les vois, tu les wow. vois passer devant toi. C'est pas propre, les douches, tu te laves pas chaque jour. Euh, tu, tu veux voir tes parents au parloir, tu dois, tu, tu dois te mettre à nu pour qu'on puisse regarder si tu n'as rien autour wow. de toi. C'était vraiment, des... vraiment une expérience. Au début, quand je, quand je rentre dedans, je me dis qu'en fait, c'est une blague. Je, j en fait, je n'ai pas, pas conscience quoi. encore. Wow. Tu vois, parce que je, je rentre, je me dis « Ok, je suis en prison », mais je ne me rends pas encore vraiment compte que je suis en prison. Mm -hmm. Et plus le temps passe, plus je me lève à chaque fois et je dis « En fait, je suis vraiment en prison ». Et ce n'est pas comme dehors où dehors tu te dis « Demain, je vais faire ça, je vais aller à l'église. Demain, je vais, euh, je vais aller à la fête. Ou demain, je vais faire ça. » Là, c'est « Demain, je vais me réveiller et je vais encore dormir. » Et demain, je, vais... comment je vais dormir Dans quelle position Tu vois, c'est que des... Ouais. Tu, te... si tu viens parano. Ouais. Parce que tu ne sais pas trop à qui parler. Surtout quand tu n'as pas ton téléphone. Des fois, tu n'as pas ton téléphone, tu te dis à qui est-ce que tu vas parler. Tu te demandes ce qui se passe dehors. Est-ce que tes parents sont encore en vie Est-ce tu... un jour, tu vas sortir, tu vas être libre est-ce que tu vas, tu vas vivre Est-ce que mmh. demain tu vas te réveiller mmh. Tu vois, c'est tout ce qui. Il y a beaucoup de violence aussi en prison. Il y a beaucoup de violence. Comme je le disais la dernière fois, euh, mon codétenu était meurtrier. Wow. Mon codétenu était meurtrier, ça veut dire que tu dors, tu te demandes est-ce que demain tu vas te réveiller <rire> ouais, tu, tu, <rire> pas... à La boule au ventre. <rire> des, fois, je, des fois, je dormais, des fois, je dormais, et c'est euh, entre co mmh. ils se sont embrouillés. Mmh. Parce que si tu veux, il euh, y a un. Comment on appelle ça j'ai vu qu'on a moi ça fait longtemps ouais. euh, la personne qui était chargée de nous servir euh, à manger. Oui. Le matin, mm -hmm. s'est embrouillée avec mon mon codétenu meurtrier. Ah. Ah, Et il s'est dit c'est bon. Et l'autre, il était là pour à, à, à perpétuité, tu vois. Lui, il était ouais, là. Mais lui il s'en fiche en fait. Ouais, lui il s'en fiche. Et lui il a dit je vais te il, il... il s'est insulté en mode pas vais... on va se battre hein, mais je... on va se tuer. Tu c'était vraiment c'était vraiment ça, c'était c'était c'était vraiment ça, c'était wow. que la violence, wow, que wow, la violence, il wow, n'y a wow, pas wow. de paix. Et moi, je, à ce moment-là, je ne connaissais pas Christ. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y avait pas moyen d'invoquer Dieu. Ah lui, tu te disais Et c'est là-bas même que, je, que je, je, je disais même que Dieu n'existe pas. Tu vois, je disais à tout le monde que Dieu n'existe pas. Pour moi, je n'existait pas. Pour moi, le paradis de l'enfer, c'était sur Terre. Mm. Tu dors, tu entends des, des, des, des voix. Tu te réveilles, tu entends des voix. Es, en fait, tu n'es pas à l'abri, en fait. Mm. Tu n'es pas à l'abri, tu te réveilles, tu te bats. Tu ne sais jamais quand tu vas te battre. Es, c'est la violence, que la violence. Wow. Wow. Et euh, après, le temps passe et un, un matin, comme ça, je deviens parano. Je deviens parano, je, parano, je commence à m'embrouiller avec mon co-détenu. Je lui prends la tête, oui, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Or qu'il n'avait rien fait. Il était vraiment innocent. Le <rire> meurtrier, en savait... hein, le... enfin celui qui en était… En fait, on était, ils étaient, un, était un, là, c'était un autre là, encore. C'était un, un autre. Il était totalement innocent. Il n'avait rien fait, hein. je sais qu'il n'avait rien fait. Actuellement, je sais, mais sur le moment, j'étais… Et là, je commence à, à, à, à, à l'embrouiller, on commence à se battre. Je commence à vouloir le tuer. La voix qui me dit « si tu le tues, tu vas être libéré. Si tu, tu le tues entends des pas, voix comme ça ouais. qui te disaient de… Ah ouais. Tu étais sur lui, tu l'étranglais et là, cette voix, tu disais de le tuer en fait. Que si je le tue, je vais être libéré. Et si je le tue pas, ben, je vais rester en prison. C'est même pas logique. C'est pas logique aussi. Mais c'est… Tu, crois, mais tu, tu... Ah, ben, y croyais, mais tu… Ah moi j'y croyais fortement. Ouais. Tu sais, euh, c'est pas… Quand, es, euh, quand ton, ton cerveau il est atteint, il y a des choses… Il tu... y a des choses… En fait, tu n'es en fait, plus toi-même. Oui. Donc t'as des voix, as des... en fait tes pensées sont captives. Tu vois, c'est un esprit qui te dirige, qui te dit fais ça, fais ça. Ouais. C'est-à-dire des fois, des fois on, voit, on voit des gens dans la rue, mais on sait même pas ce qu'ils ont... qu entendent ou ce qu'ils voient. C'est vrai. Tu vois, on sait même pas de quel esprit ils sont possédés. Ouais. Et moi, c'était ça. Et euh, ben, je suis commencé à me battre, on m'a isolé, on m'a mis dans le... euh, pas à l'isolement, pardon. On m'a isolé dans une cellule où j'étais tout seul. pardon Et c'est là où la, la, la folie s'est déclenchée. Je commençais à parler tout seul. Je commençais à. Mais ben, j'arrivais pas à manger aussi. Je pouvais pas manger. Je ne mangeais pas. On me servait la gamelle. Je ne mangeais pas. Je parle tout seul. Je fais des gestes incompréhensibles. Je dors pas. J'essaie de me suicider avec des. Tu sais, les couteaux, euh, couteaux. de, de là-bas, de la prison. Ouais. J'essaie de couper. Mettre des draps sur moi. J'arrivais pas. En fait, je faisais. Je cassais des assiettes dans ma cellule, je cassais tout. Et ils ont vu que la situation était compliquée. Ouais. Ils ont dit, si on les laisse comme mieux ça... C'est euh, l'hôpital psychiatrique, tout ça On va l'amener à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Parce qu'avant avant qu'ils m'emmènent, j'avais mon avocat qui était censé me défendre. Et le jour où j'ai vu mon avocat, je l'ai menacé. C'est-à-dire que j'étais sur le point de lui faire du mal. Je l'ai attaqué, Je attaqué, en fait. J'ai attaqué mon avocat qui est censé me défendre. Moi, je l'attaque. Et elle ne me reconnaissait pas. Elle me disait, Mais, je suis là pour vous, monsieur Henry, je suis là pour vous pour vous défendre, pour votre cas. Et moi, je dis Non, non, non, non, je commence à, à attaquer ce C'était la folie, en fait, à ah, ce moment-là. C'était la moment folie excessive. Et ils l'ont compris Ils l'ont compris. Et justement, ouais. c'est elle qui a fait le transfert pour aller à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Ouais. Et quand ouais. je vais à l'hôpital, ben, on me met euh, tout seul, en fait, parce que je, je ne peux pas être avec euh, d'autres patients à l'hôpital psychiatrique parce que j'étais vraiment fou. Vraiment, je, je faisais des gestes incompréhensibles. Si tu fais des gestes, des. Des trucs comme ça, ouais. des choses. Enfin, on a une vidéo justement où euh, tu as l'impression de jouer avec quelque chose, un papier dans ouais, les mains voilà, ou quelque exact. chose. Mais cette vidéo, c'est pour te dire, ce moi de te couper. Cette vidéo, c'est n'est pas la pire. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos pires, mmh. mais qu'on n'a pas mis pour pas heurter aussi non plus. Bien et qu'on n'a pas pris aussi des certaines vidéos, mais il y a pire. Il y avait pire que ça. Mon, mon cas était vraiment euh, vraiment compliqué. Il était même ingérable parce qu'en soi, on me donnait des médicaments, mais c'était on me donnait pour tester. On n'était pas ah, sûr de ce qu'on donnait. Ouais. On donnait pour voir un peu ouais, état, si l'état s'améliore ou ouais. pas. C'était plus ça. Et euh, ben, je prenais mes médicaments, je prenais mon traitement. Et là, il y a ma mère qui vient où je peux la voir au Parleur pour la première fois. Mm -hmm. elle, elle, elle, en fait, dès le début, elle commence à me parler elle me parle de Dieu. Moi qui, avant, moi, qui avant de rentrer en, en prison, je l'avais laissé dans l'alcool, dans ces délires-là. Ouais. Quand je la revois, elle me parle de Dieu. Et elle me parle avec une paix. Elle me transmet quelque chose. Et du coup, elle tu l'avais laissé ta maman dans l'alcool et toutes ces choses-là Je choses l'avais laissé dans l'alcool, euh, les fêtes, les, on appelle ça les, gan les gandas hein? chez nous. Ouais. Les gandas les ambiances et tout. Et là, quand je la revois, elle vient avec un, avec un, un sourire. Elle a changé. Là, je suis en prison Je la vois au parloir, je la vois avec le sourire. Je dis « mais t'es pas contente pour moi ouais, ou quoi oui. tu, Pourquoi tu souris <rire> ?» Mais en fait, elle sourit dans le sens où je m'inquiète pas, tout est accompli. Ah, mais... Tu vois, j'ai la paix, j'ai l'assurance que tu vas sortir. Tu ne vas pas rester éternellement, tu vois. Et dès le début, elle a commencé à prier pour la, pour la conversation. À chaque fois qu'on se voyait, prière, prière, prière, mm -hmm. prière. Et un jour, euh, elle commence à me faire parvenir la Bible. Tu sais, la Bible ne rentre pas en prison normalement. Ouais, bah oui. Tout ce qui est Bible, Coran, ouais. ça ne rentre pas. Et moi, Dieu a fait grâce, la Bible est rentrée. Et comment Dieu avait rendu être la partie discrète À chaque fois, le <rire> surveillant disait non. « Non, la Bible, non, la, la Bible ne passe pas. » Un jour, un souvenir il a dit « Non, pourquoi la Bible ne passe pas »« Faites-lui rentrer la Bible. Mmh, » quand Dieu, quand Dieu agit, est là... le Seigneur, <rire> il incline le cœur de toute personne ah, oui. pour ça. Wow. Et du coup, j'ai pu avoir la Bible. Wow. J'ai commencé à lire, mais comme je ne connaissais pas toujours Dieu, je ouais. lisais comme ça. Quoi. Mmh. Et je fumais toujours. Je fumais toujours, toujours la violence. Et à l'hôpital psychiatrique, tu as eu aussi une infection pulmonaire. C'est ça, j'y venais. À ce <rire> moment-là, c'est ce que j'allais dire. Moi qui est à psychiatrie, au bout d'un moment, un, un soir, tu sais, nous, dans nos cellules, on a des petites sonnettes oui. où on sonne pour euh, qu'ils viennent d'urgence, au cas où on a un problème. Et moi, je sonne et personne ne vient. Ah, parce qu'ils se disent peut-être que bon, ils délire, on va le laisser. Euh... Ouais, en général, c'est ça, où des fois ils viennent, des fois ils ne viennent pas. Wow. Et là, c'était un moment où j'avais vraiment besoin. Ouais. Moi qui ne sonne pas tout le temps, là, j'avais vraiment ah, vrai. besoin. J'avais une douleur euh, au niveau des poumons, mm -hmm. tu vois, qui me prenait. Je sonne, je sonne, je sonne. Personne ne m'ouvre. Je tape sur la porte, la cellule. Des fois, nous, on tape, tu vois, on tape fort et je tape. Surveillant, à l'aide, au secours, au secours. Personne ne vient. Waouh. Et là, euh, je commence à être au sol, à, être, à être carrément au sol, à m'allonger au sol. Et je n'avais pas dormi. Je me rappelle qu'il était. Euh, j'ai fait nuit blanche mm -hmm. à 3h, 4h du matin. Je, je continue à taper. Au bout d'un moment, le, il vient à l'œilton, le surveillant. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a Je dis s'il vous plaît, je souffre, venez s'il vous ouais, plaît. Il voyait que j'étais dans un état pas possible, mais... Il a dit ben, je suis désolé là je peux rien faire pour vous vous allez attendre les médecins de qui vont venir le matin. Wow. Au revoir. Il est parti. Il, part, oh il, part, il me laisse tout seul et là je reste comme ça je reste au sol et tout impuissant euh, et là j'attends jusqu'au matin on me transfère dans un autre hôpital. Mm -hmm. À l'hôpital aussi voilà je vais me noter je prends des antibiotiques bon le temps le temps va un peu mieux on me transfère à l'hôpital psychiatrique je prends beaucoup de médicaments encore le temps va encore mieux. Et on te retransmet en prison. Mmh. En prison, voilà, toujours les embrouilles. Hein. Et là, on ouais. libère. On te libère. Tu avais purgé euh, ta peine Je n'avais pas purgé ma peine. Je suis sorti avec, euh, avec des avantages, on va dire. Moi, je dis tout le temps que je ramène tout ça, tout le temps, par, par la prière. Je suis sorti parce que c'était ma première peine déjà. Et parce que entre temps, avant ça, j'étais étudiant. D'accord. Donc, je ne suis pas resté longtemps. Donc, je suis sorti. Et ensuite après cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé Tu as, par rapport à la psychiatrie, tu as, quand je, tu étais guéri Quand je sors, j'étais pas guéri. Je pourrais, on pourrait croire que j'étais guéri, mais on peut dire que cette situation s'était calmée. Donc quand je sors, on, la juge me dit que voilà, je sors avec un suivi. Donc chaque mois, je suis censé voir le psychiatre. Chaque mois, je suis censé euh, signer. Euh, Ma feuille de présence. Mmh. Et donc là, euh, j'ai un suivi psychiatrique, donc je continue toujours à fumer. Je m'arrête pas de fumer. Je continue mmh. toujours à, à fumer. J'ai mon suivi psychiatrique. Et là, au bout d'un moment, je je replonge. Et pourquoi je replonge Je ne saute pas les étapes. Euh, je replonge parce que j'étais en train de fumer une cigarette et j'ai voulu arrêter de fumer. C'est-à-dire que j'en ai eu marre. Je fumais tellement trop que j'en ai eu marre. J'ai dit, c'était mon stop, là, il faut que j'arrête. Je, je me détruis la santé, les poumons et tout, il faut que j'arrête. Et quand je veux arrêter, je veux comme... En fait, quand j'arrête, quand j'arrête de, de, de fumer, quand je prends la décision vraiment d'arrêter, je commence à avoir des larmes. Je commence à pleurer. C'est... Euh, J'entends vraiment... Enfin, je, Dieu me fait comprendre que... Pourquoi tu fumes Pourquoi tu fumes Pourquoi tu fumes, pourquoi tu fumes ouais. Moi, je suis là, je... Je, je, je, je, je t'aime. En gros, Dieu me montre... Me, me, me, me parle en, euh, en me disant que voilà qu'il m'aime, que malgré tout il m'aime, malgré que je pêche, que je suis pêcheur, il m'aime et qu'il veut que j'arrête, qu'il veut, euh, qu veut travailler avec moi, que, que, que j'abandonne cette, euh, cette situation-là. Mmh. Et là, quand je commence à mettre des adorations, des louanges et tout, je commence à vouloir adorer, c'est là où les problèmes me viennent parce que le diable quand il ne m'a pas spirituellement, il m'attaque physiquement. Ouais. Donc il a, il a cherché par tous les moyens de m'attaquer, c'est-à-dire que euh, accident de voiture, accident de scooter, et Dieu merci j'ai toujours rien eu, je me suis toujours wow. Sort, wow. sorti. sur la mort de Dieu était sur ta vie. Exactement. Wow. Toujours des problèmes, toujours des situations qui faisaient que j'étais toujours délivré. Dit dans sa parole, le malheur attend souvent juste. L'Éternel, on délivre toujours. C'est exactement ça, et j'étais toujours délivré de, de ces situations-là. Et euh, ben, au bout d'un moment, en fait, je je sais que j'en parce que ça me fait... <rire> en fait, quand je commençais à rencontrer le Seigneur, à, à aimer le Seigneur, j'avais ma Bible et partout où j'allais, j'allais avec ma Bible. Mm -hmm. Dans la maison, tu vois la, la même Bible que ma mère m'a ramenée en ouais, prison là C'est la même La même. Wow. Jusqu'à jusqu présent, elle est chez moi encore. Wow. La même Bible partout où j'allais. Donc, je vais faire à manger, j'ai avec ma Bible. <rire> je vais aux toilettes, j'ai avec ma Bible. Partout où je vais, je vais je, tu vois le téléphone, nous on oui. l'a dans nos poches là, c'était ma Bible. Bible. <rire> Moi, c'est ma Partout où j'allais, j'allais avec ma Bible. Je ne me je ne, je ne sortais pas sans ma Bible, toujours ma Bible. Et euh, j'étais accroché à ça, je lisais la parole. Et c'est dans ces situations-là où quand tu es dans le, au plus bas, tu traverses ce, ce désert où personne ne te comprend que Dieu parle à travers sa parole. Tu vois, comme ma famille n'était pas vraiment affirmée dans la parole, et que, voilà, que, que personne ne me comprenait vraiment. Oui. Les psychiatres, les psychologues que je, ne, que je voyais ne me comprenaient pas. Oui. Mais à travers la parole, j'arrivais je, je, je à me retrouver. J'arrivais à me retrouver. Et euh, bah, du coup, suite à ça, il euh, y a eu des situations qui ont fait que j'ai eu une crise de folie. Euh, quelle situation Quelle situation Quel exemple je pourrais te donner je, Un jour, une petite anecdote, un jour, un, un matin, il était 4 heures, heures du matin par là, 4 h 5 heures, heures. Ouais. Euh, le retour d'une voix qui vient me parler, du diable, qui vient me parler, qui me dit euh, de sortir. Mmh. Il était tard, hein. tout le mmh. monde dormait à la maison. Moi, je ne dormais pas, comme je faisais tout le temps des nuits blanches. La voix me dit, sors. Et là, je sors et tout. La voix me dit, va sur chez tes voisins. Et tu sais, mes voisins, c'était des musulmans. Et je, je, je sois <rire> chez les voisins, et je leur dis, oui, Jésus-Christ revient bientôt. Et ils ne comprennent pas. Déjà que moi, je ne sonne jamais chez eux. Déjà à 7 heures en plus. Surtout. Et je ne sonne jamais chez eux à 7 heures. Ouais, ouais. Et devine, je, je suis sorti comment Avec ma Bible. <rire> Excellent. Ça <rire> sorti avec ma Bible. Et par contre, j'étais euh, en chaussettes. Parce que je te dis, entre la folie... Ouais, en fait, il y avait ce... un combat en fait. Ouais, ouais. C'était un combat ouais. entre moi qui voulais être, servir Dieu et ces et esprits qui ne voulaient pas. Ouais, ouais, ouais. Et moi, qui voilà j'étais en chaussettes, avec ma Bible, je leur dis « Voilà, Jésus-Christ revient bientôt. »« Jésus-Christ revient bientôt. » Ils ne comprenaient pas. Et puis là, je pars. Il je devaient se dire. Et ils n'ont pas compris. <rire> et là, je descends sens escalier. J'entends cette voix qui me dit « Suis cette valise rouge. » Une dame qui marche comme ça, qui me dit « Suis cette valise rouge. » et partout, En là, chaussettes En chaussettes et avec ma Bible. Et je suis cette dame, je sais pas où elle va, je la suis. Et tu oui. sais, tu sais les les, les, por les portiques là, oui. où, faut, où faut faut valider les ouais. billets de transport. Mais ben, je suis toujours cette, cette personne là, je la suis et elle même se dirige vers Gare de Lyon. de Lyon, tu vois les grandes lignes là ouais. où il faut prendre ouais. pour ouais. aller dans. Ouais. Ouais. Ouais. Mais tant je suis le portique, elle passe, je passe, je la suis et tout. Après au moment elle rentre dans le train, les gens de la sécurité m'attrape, comme ça par les bras. Vous allez où comme ça tout ça. Là, là. Euh, et moi comme j'étais pas bien, j'étais fou, je savais pas quoi répondre. Ouais. Mais je ne savais pas quoi dire. Et c'était pendant le confinement, tu sais, quand il fallait porter le masque. Moi, je n'avais pas ah, de masque, pas de ticket de transport. J'avais juste ma Bible. Dedans, <rire> en J'avais oh juste la parole. <rire> et, euh, et après, là, ils il commencent à m'isoler dans, dans leur sanctuaire, dans leur local. Là. Ouais. Et commencent à me poser des questions. Comment tu t'appelles, tu fais quoi, tu viens d'où, pourquoi tu as, as une bible, pourquoi euh, tu pas, pas de transport, ton masque, il est où et là, moi, comme je ne pas quoi répondre, j'étais fou. Je, je tabis tout, je ne pas quoi répondre. Oui. Et, et, mais en fait, je me souviens euh, de ce que je te raconte là, mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi répondre. Et là, ils commencent à se moquer de moi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu montes ta Bible Tu vas nous parler de ton Jésus Tu vas nous parler de ton Jésus Parle de ton Jésus. Là, tout le monde rigole. Ah, oui. ah, ils se moquent tous de moi et tout. Et moi, ben, impuissant, comme je ne savais pas quoi répondre, quoi dire, je ne sais pas comment. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Bon, je ne me pose pas de questions, c'est Dieu. Mmh. Ils m'ont la... libéré. Ils m'ont laissé partir, et avec ma Bible, et euh, sans senti de transport, sans rien, ils m'ont laissé partir. Mmh. Je suis rentré chez moi. Moi qui, euh, qui sais, j'étais perdu. En... À, ouais. en plein Gardon, j'étais perdu. Ouais. Je cherche la, la ligne pour rentrer chez moi. Tu et... as à rentrer chez toi. Ouais, par oh, la grâce de Dieu. Mais je n'arrivais pas. Et c'est là où, justement, mes combats se s'accumuler chaque fois des combats. Là, c'est une, une anecdote, mais il y avait plein de, plein de, de, plein comme de situations ça, ouais. comme ça où je me retrouvais face à des situations où, euh, compliquées. Et euh, ben, au bout d'un moment, je, je commençais à, à renier mes parents. C'est-à-dire que je dis que voilà, ma mère, c'est pas ma mère, mon père, c'est pas mon père, il m'aime pas. C'est-à-dire que même chez moi, j'étais mal à l'aise. Et tu, tu les traitais même de sorciers Voilà, je les traitais de sorcières. Et il n'y avait aucun endroit où je me sentais en sécurité. C'est-à-dire ouais. que soit dehors, en fait, je disais même à mon père, à un moment, je disais à mon père que dehors, c'est l'enfer. Mmh. Mon père disait, pourquoi tu ne sors pas Je disais, non, dehors, c'est l'enfer, je ne peux pas sortir. C'est-à-dire, j'étais carrément, euh, j'étais carrément, mais. J'étais carrément, j'étais sans, sans repère. Mmh. Mon seul repère, c'était la Bible, où des fois, j'arrivais à me retrouver. Et là, je commençais encore à prier, prier, les combats s'accumulaient encore, s'accumulaient encore. Et là, bim, je fais une crise de folie. Où vraiment, chez moi, ingérable, mes parents ne savent pas quoi faire, ils appellent les pompiers. Et euh, tu pouvais même plus parler à un moment donné Je ne pouvais plus parler. C'était après. C'était là, là, là, mes parents appellent les pompiers. Et quand ils appellent les pompiers, je me rappelle d'un ancien ami à moi. Mm -hmm. Je m'étais embrouillé avec lui. Et depuis, l'histoire, c'est pas réglée. Mm -hmm. Et quand il me voit avec les pompiers, il rigole. Je lui dis, aide-moi, aide-moi, ils sont en train de m'embarquer. Avec la police, parce qu'il y a la police et les pompiers m'embarquaient. Bah, oui. Et lui, il me regarde, il rigole. Il sourit en mode, bien fait. Ouais. Et moi, j'étais là, toujours avec ma Bible, par ouais. contre. Ah, moi, les pompiers, la police, à chaque fois qu'ils m'embarquaient, ah, la calme. Bible, il ne la touchait jamais. Tu vois, la puissance de la parole. Et, tout le temps, il touchait mes jambes, mes bras, il me portait, tout ça. Mais j'avais toujours ma Bible, j'étais collé. Prenez tout ce que surtout vous voulez. se dire, mais lui, il est fou. On va le laisser avec sa Bible, si vous voulez. <rire> si vous voulez, prenez mes chaussures. Prenez mon manteau, ma Bible. C'est ma Bible. Ma Bible, c'est là en soi il ouais. jusqu à, jusqu à dans, dans je la prenait pas jusqu'à jusqu'à l'hôpital dans ma chambre. je la lisais quand ah ouais. même je la disais toujours je la disais souvent euh, voilà la, la, la, la, la crainte de l'éternel c'est la On sagesse, la et, sagesse sur lui. la sagesse et tout je, je, je lisais tout le temps je lisais tout le temps ma bible mais je comprenais pas parce que euh, j'étais pas encore à après, euh, après voilà et plus j'allais à l'hôpital en fait plus en for à force de prendre des médicaments ma, ma santé se détruisait il y a des choses qu'avant je pouvais faire, que je ne pouvais plus non. faire. Avant, je pouvais euh, avoir une discussion, là, je ne pouvais plus. À cause des médicaments, j'étais lent. Pour parler, j'étais lent. Pour répondre à des questions, j'étais lent. À cause des médicaments. À cause des médicaments, ça me fatiguait beaucoup. Faisait des lourdeurs. Ça, ouais, ouais, bah oui, Par ça. contre, tu vois, rester assis comme ça, 10 minutes, je ne pouvais pas. 10 minutes, je ne pouvais pas. Rester assis comme ça, c'était impossible pour moi. Mm. Il fallait que je marche, mes, mes jambes soient... En, en activité. Du coup, justement, après, ça a été pire, vu que tu as été privé maintenant de, de marcher. Qu'est-ce qui s'est ah, passé Justement, en fait, à, à force de faire des allers-retours, au bout d'un moment, moi, je suis allé chez moi et là, je ne peux plus parler. C'est-à-dire que qu'un euh, matin, je me suis réveillé. Je ne sais Là, par contre, ce souvenir, je, je n'ai plus souvenir. C'est mmh. un peu flou. Mmh. Tu sais, par rapport à mes témoignages, je, je répète souvent ce que mes parents me, me rappellent, oh, sur oui. ce que j'ai oublié, moi. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des, des, des choses que moi, j'oublie. Mais je sais que j'étais euh, muet, mes parents me parlaient, ma soeur me parlait, je n'arrivais pas à répondre. Euh... Là, tu quel âge à ce moment-là C'était là, en... là, là, il y ah, a deux ans un... Non, en fait, c'était en... entre 2020, fin 2020 et 2021, mmh. début de 2021. C'est-à-dire, là, on est en euh... 2022, ouais, mmh. un an, ouais, un an ouais, par là, un, un, nom, quelques... ouais. un an par là. Et euh... ben là, je ne pouvais plus parler. Et quand je ne pouvais plus parler, pareil, mes jambes aussi, je ne pouvais plus marcher. J'étais scotché mmh. sur, euh, sur, mon, sur mon lit. Et là, mes parents, impuissants, ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils commencent à appeler des pasteurs en Afrique. Il y a des pasteurs qui viennent à la maison, qui viennent prier pour moi. Il y a des prêtres de, de l'Église catholique qui viennent me mettre voilà, de l'eau, de l'huile, mmh. du sel, des pierres, Des œufs <rire> Des œufs Comme on a dit pour faire des crêpes. Ah ouais, Plein de choses, plein de choses. <rire> eh, vraiment, vraiment, plein de choses qui... Euh, pour, pour ma délivrance, pour que je sois guéri, mais ça n'a pas suffi. Mmh. Ça n'a pas suffi. C'était des, des, des, des guérisons à courte durée. Ouais. C'est-à-dire qu'on me donne de. On met de l'eau, une prière, et après ça va un peu, et après ça repart. Ouais. Mais en pire, ce n'était pas vraiment des guérisons. Et euh, ben voilà, là j'étais à un, un, un stade où j'étais impuissant. Euh, mon père, il ne savait plus quoi faire, veut encore m'emmener à l'hôpital. Ouais. Parce que je faisais au moins 4-5 allers-retours, que ouais. des allers-retours à l'hôpital. Ouais. Ma mère, elle a dit non. Non, mais en fait. J'étais sur le point d'aller à l'hôpital, ils allaient me mettre la piqûre, tu sais, ils allaient me piquer ouais. euh, oh. sur, sur la fesse droite ou gauche, peu importe, pour, pour me calmer d'après, parce bah, que oui. j'étais, c'est euh, tu sais, quand des fois j'allais à l'hôpital, on m'attachait, ouais. tu sais j'étais allongé, t'es allongé, on t'attache, tous tes membres pour pas que tu bouges, on t'attache, et, et voilà quoi. Et moi, euh, quand, quand j'allais, aller pour la dernière fois à l'hôpital, ma mère elle a dit non, stop, on va plus à l'hôpital, on va prier. Ouais. Elle commence à dire, tu vois, elle a pris une décision, tu mm -hmm. vois. Elle n'aurait pas pris la décision, ce serait toujours la même ouais, chose. Une là, elle prend la décision, femme de prière, voilà, elle se lève, on va jeûner, inspiré on va prier. Inspirée par le Saint-Esprit. Saint on va jeûner, on va prier, wow. on va se battre jusqu'à la guérison. Et voilà, ah ouais. c'est ce qu'on fait, on met tout en œuvre, on prie. C'est-à-dire qu'on on, on, s'éloigne de la distraction, mmh. on s'éloigne de tout ce qui est nuisible dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire, voilà, les sorties inutiles, les, les... toute perte de temps, on, on met ça de côté. Le péché, on évite on commence à, à marcher dans la sanctification. Ah oui <rire> On était en phase d'évitation parce qu'on n'était pas affermis. <rire> en phase d'évitation, exactement. Ah oui Nous, on, <rire> on, était, on était nouveau dans ouais. ça. C'est-à-dire que euh, notre vie de prière, c'était euh, nouveau. c'était Tu sais, la spiritualité, pour nous, c'était nouveau. Ouais, nouveau ouais. Donc nous, on n'était plutôt pas dans... On abandonne le péché, mais juste, on, on, voilà. Bon, on essaye de... On essaye. Et... Euh, Et c'est là que tu as rencontré Christ euh, c'est là que j'ai rencontré Christ c'est là que j'ai rencontré Christ c'est là que j'ai commencé à comprendre comment Dieu, Dieu parle j'ai commencé à confesser mes péchés voilà, c'est mmh. au moment où j'ai confessé mes péchés que j'ai commencé à comprendre aussi le langage de Dieu ouais. j'ai commencé à, à, à avouer à Dieu tout ce que je faisais de mal c'est à dire à rien cacher et à abandonner aussi ouais à me repentir, mm -hmm. la repentance. Oui. Sans repentance, il n'y aurait aucune guérison. Mm -hmm. ouais. J'ai commencé à me repentir, à arrêter le, le mal, à, à refuser le mal. C'était un combat, ce n'était pas facile. Si je vous dis que c'était facile, c'était faux. Ce n'était pas facile, il y a eu des jeunes. Je dors par terre. Même pour être délivré aussi de, de la cigarette, de la drogue et ah tout. Ah oui, c'était un combat. Ouais. Je, je fume, je prie derrière. Mm -hmm. Mais je, je, je, je suis dans une phase de détermination, mm -hmm. de persévérance. Ouais. De foi, mm. parce que euh, je me dis qu'il faut prendre des décisions. C'est ça. Tu sais, avant d'arrêter de fumer, il y a des anciens amis à moi qui m'appellent. Viens, on va faire ci, on va faire ça. Toujours eux, en fait, pour tenter. Ah, c'était souvent ça, l'entourage, c'était ma faiblesse. Mais en fait, c'est les fréquentations. Les en fréquentations, c'était avant eux. ma faiblesse. Ouais. On m'appelait et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Si je leur dis tout le temps ça, je vais tourner en haut à chaque fois. Je risque ouais. de perdre la vie. Tu sais, il y en a qui ont euh, un témoignage moins pire que le mien, mais qui meurent qui perdent la vie. Oui. Moi, si je suis encore en vie, c'est parce que Christ euh, sait ce qu'il va faire de moi, c'est ce qu'il veut faire à travers moi. Amen. Mais il y en a qui perdent la vie. Oui. Et moi, j'ai pris la décision, j'ai dit stop. Si je dis tout le temps oui, on va fumer, c'est dangereux. tu commencé à refuser. Ah, j'ai refusé. J'ai dit non, moi, écoutez, moi, j'ai prié. <rire> <rire> j'ai dit moi, mais attends, je prie, tout ça, je ne vais plus. Et même si je me suis retrouvé seul, je me suis dit, c'est seul, mais c'est pour mon bien, donc Amen. autant rester seul. J'ai dit, toutes les fréquentations nuisibles, de côté, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai commencé à être seul, à traverser ce désert avec Christ, à chercher à, à avoir de, de nouvelles connaissances au niveau de la parole. Et Dieu commence à m'enseigner. Mm. Dieu commence à me dire, regarde, tu sais, le monde est comme ça. Tu sais, il faut être patient, parce que ça, ça, mm. tu sais, il faut respecter ça. Il commence à, à m'enseigner, à me corriger. Donc moi, ah, c'est Dieu que tu entends là, là les voix que tu entends. Ah, bah là c'est Dieu. le Tout-Puissant. <rire> J'aime bien dire quoi J'aime bien dire qu'on a l'éducation des parents et il y a l'éducation de Dieu. Amen. Tu vois quand tu ouais, es un Christ, c'est Dieu qui t'est Dieu. Qui... Un père, ouais, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses tu peux plus te permettre de faire. Mm -hmm. Il y a un langage que tu peux plus avoir, que tu avais dans le monde que tu ne peux plus avoir. Et, euh, et ben moi c'est totalement ça. C'est-à-dire que tout a changé euh, ma façon Amen. de parler ma façon de marcher, ouais. ma façon de réfléchir, de penser. Ouais. Et ça, c'est vrai, vraiment, ça s'est nettement vu. Et euh, en soi, je dis toujours que mon changement, euh, mon témoignage, mon changement, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui pour dire que ce n'est pas moi, c'est Christ qui a agi. C'est pour ça que quand, amen, je, quand je témoigne, je ne témoigne pas pour ma gloire, pour dire que je ouais. suis mieux qu'une personne ou ouais, qu'une ouais, ouais. autre. Mm. Moi, je témoigne à chaque fois pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers ce qu'il a fait mm. pour moi. Amen je me rabaisse tout le temps à Dieu, voilà. je, je m'humilie à, à Dieu. Amen. Et, voilà. et pour revenir à, à, à mon parcours, à mon témoignage, Dieu m'enseigne. Dieu m'enseigne. Et plus le temps passe, plus les médicaments, je commence à, à les diminuer. Mm -hmm. Je diminue mon traitement. Et euh, les, les, psycho, les psychologues, les psychiatres me disent que vu ta situation, vu comme on a vu, euh, il faut que tu prennes les médicaments pour 5 ans encore. Pour 5 wow. cinq, cinq dures années, et même plus. 5 ans. Je, je leur dis... Euh, je leur dis, comment c'est possible J'ai Je leur dis, non, moi je refuse. Parce que tu ah, sais, si tu acceptes, acceptes la maladie, tu t es, t es, t es dans la négativité, tu es, es perdant. Parfois, tu la, tu la permets d'installer aussi, parce que ah, les oui. maladies sont des mensonges voilà. en fait. Exactement. Voilà, mais Dieu n'a pas dit que tu as ça. Donc en fait, non, tu dois refuser pour ne pas que cette chose s'installe. C'est totalement ça. Et moi, dès qu'on me dit cinq ans, moi je refuse direct. Bien sûr. Moi, je, je suis sûr de moi, même si le psychiatre a 20 ans d'expérience, moi je lui dis tête à tête, face à face, j'ai dit au psychiatre, « Non, moi, cette année, je vais arrêter. » Amen Cette des année, je vais arrêter. Et elle me dit que, tu sais, c'est impossible, Voilà que, que quand tu prends les médicaments, ça ne s'arrête pas d'un coup. C'est petit à petit, j'ai dit, j'ai répondu que Dieu vous a donné l'intelligence de faire de, de oui. des médicaments, vous savez, oui. comment doser tout ça. J'aurais dit, mais pour ma part, moi, je sais que Dieu va faire en sorte que j'arrête les médicaments cette année. Donc, c'était dans ma pensée, c'était au plus profond de moi que j'arrête les médicaments. Mm -hmm. Et euh, par la grâce de Dieu, plus t'en temps passait, plus j'ai arrêté de prendre les médicaments. Amen. J'ai arrêté de prendre les médicaments jusqu'à totalement, j'ai arrêté totalement. Et euh, tu sais, la plupart des personnes qui sortent du, de psychiatrique ou qui prennent des médicaments, repartir avec des séquelles. Ouais. Soit des fois, ils vont, ils vont prendre du temps à te répondre, mmh. ou soit des fois, ils seront un peu faibles. Perturdé, ouais. Mais euh, moi, Dieu m'a fait grâce de, de ressortir encore même mieux, encore meilleur. Restauré, totalement Donc, restauré. exactement. Tout ce qui était mort à l'intérieur de moi, a pris vie. Mmh. Tout ce qui était mort a vraiment pris vie. Et, euh, et euh, après, les, les psychologues, les psychiatres, quand ils m'ont re revu genre de, ah, ils de nouveau, revu, oui. ils là, ça fait encore longtemps, ils m'ont pas vu, je vais aller, aller d'ailleurs. Oui, <rire> leur, leur, leur, leur, leur faire un petit coucou. Ouais. Euh, quand ils m'ont revu, ils ont vu que j'allais bien, que wow. j'étais droit, je me tenais droit, que je leur parlais normalement, ouais, qu'on avait une... ouais, normalement. Voilà. Mais comment ça se fait comment, euh... Ils ne ah. comprenaient pas, ils me posaient des <rire> questions, tu vois. Mais comment ça se fait que vous, vous allez nettement mieux, monsieur j'ai dit, ben bah oui, oui. Ouais. j'ai honnêtement mieux. Et là, je commence à témoigner Je dis, c'est Jésus-Christ. J'ai prié. Et là, je commence à, à même pas à, à témoigner, à, à prêcher à, à, à, à, à ma psychiatre le nom de Jésus. Et elle, elle est étonnée, elle est comme ça. Bah, oui. <rire> elle n'y croit tu pas, tu vois. Jésus, tu Et je lui parle besoin. parce que il faut, il faut être dans une optique où euh, Jésus, il faut pas parler de Jésus simplement à, aux chrétiens, aux personnes qui croient en Dieu. Non. C'est un musulman, un non-musulman, un athée. Il ne faut pas avoir de frontières, de limites. Il faut parler de Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais parler de Dieu. Et, et, et tu témoignes Tu es là je, en train de témoigner Je témoigne. témoigne de ma guérison. Amen. Je témoigne de ma guérison. Et Et, et l'année 2021, si tu veux, c'est l'année où, où, où tout ce qui était bloqué, Dieu me le débloque. Mm -hmm. Tout ce que j'avais besoin, Dieu me le donne je commence wow. à, à le suivre avec fidélité aussi. Mm -hmm. Dieu voit que je ne fais pas semblant, mm -hmm. que je n'ai je pas un pied dans le monde, un pied dans le Christ, mm -hmm. non. Que j'arrête la musique mondaine, mm -hmm. j'arrête les, les, le péché, je, mm -hmm. me, je, me, je me sépare du péché, mm -hmm. tu vois. J'aime ai, bien dire aux, aux gens qu'on est pécheurs, il y a une différence entre pratiquer le péché et commettre le péché, mm -hmm. tu vois. Et moi, j'arrête justement de pratiquer le péché, mm -hmm. j'arrête de, de, de mener cette vie-là de, de débauche, et je me, je me consacre au Seigneur. Amen. Donc, Dieu me donne, voilà, le... Je, me, je continue oh. Ah, je non, continue? non, mais vas-y, vas-y, okay. termine, termine, Donc, termine, pour ce que te, ce que, termine ce que tu dire. Pour continuer, <rire> je, je... Voilà, pour continuer, je commence à, à servir le Seigneur à l'église. Yes. Donc, j'intègre une école de musique gospel. J'apprends mm -hmm. à faire d'instruments piano. Je fais du piano, je commence à, à chanter pour Dieu, à être chante pour Dieu. Ensuite, je commence à, à, à me baptiser, je commence à à me fiancer, je commence à… Il faut se mettre… Dieu, Dieu remet de l'ordre dans ta ah, vie. Dieu me remet de l'ordre. Alors que c'était le chaos avant, Dieu, Dieu corrige, remet de l'ordre. Je corrige, Il y avait une faute, là. <rire> Amen. C'est ça, quoi. Amen, wow. ouais, c'est vraiment wow. ça. Franchement, merci beaucoup pour ce témoignage, ah, glorieux. Merci, hein. merci à toi. Merci. Et puis, euh, euh, je, je crois vraiment que ce témoignage va toucher beaucoup de personnes parce que, quand travers ton témoignage, on voit qu'en fait, l'amour de Dieu surpasse tout, en fait. Et Amen. que Dieu a ses plans pour nous ramener à lui. Amen. En tout cas, vraiment, merci à toi encore. Merci, merci. à toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas, si vous aussi voulez témoigner, à me contacter sur ma page Instagram, Partage ton histoire. Et si vous voulez vous aussi donner votre vie à Jésus, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez vraiment témoigner que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, euh, on se retrouve pour une prochaine histoire, pour un autre témoignage. On partage ton histoire. Bonjour, moi c'est Andril, j'ai 24 ans et aujourd'hui je témoigne le miracle que Dieu a opéré dans ma vie à travers une guérison. C'est-à-dire que moi je prenais euh, énormément de médicaments parce que j'avais des troubles mentaux dû à une prise euh, de, de, de, de cannabis que, que je prenais chaque jour, cest à dire que chaque jour je prenais des, des substances et euh, si je ne, je, je ne prenais pas ça, si je ne... Si je ne consommais pas, je n'étais pas dans un bon état. Et euh, en fait, j'ai commencé à prendre des médicaments, vu que j'étais à l'état Et euh, chaque jour, je prenais des médicaments des, des fortes doses. Et plus je prenais des médicaments, plus mon cas s'aggravait. C'est-à-dire que des fois, j'étais au ralenti. C'est-à-dire que des fois, quand je marchais, je faisais les choses au ralenti. Ou quand je parlais, des fois, je n'arrivais pas à répondre ou des fois, je ne répondais pas. Euh, par rapport à, J'avais des impatiences au niveau des jambes, c'est-à-dire que mes jambes bougeaient tout le temps, ou des fois j'avais des baves. C'est-à-dire que mon état se, se dégravait. Je, je n'étais pas... Il n'y avait pas besoin d'écrire sur mon front que voilà que je suis malade, que, pour qu'on voit que, que je n'étais pas bien. Et du coup, à chaque fois que je prenais des médicaments, avant de prendre le médicament, je sanctifiais toujours ce médicament par le sang de Jésus. C'est-à-dire que je disais qu'avant de prendre ce médicament, je sanctifie ce médicament par le sang de Jésus, à chaque fois. Et plus je, plus je faisais ces prières, plus je, je prenais médicaments, plus au bout d'un moment, j'arrivais à, à être indépendant. C'est-à-dire que j'avais plus besoin de dépendre de ces médicaments pour être bien. Et euh, je, je me rappelle que j'avais euh, échappé à une prise de, de piqûre parce que je devais prendre une piqûre euh, « Abilify » pour ceux qui connaissent. C'était une piqûre qui, euh, qui met euh, voilà, la fesse droite ou la fesse gauche ou au bras, peu importe. C'est un, une piqûre qui te permet de te calmer, c'est-à-dire qu'on donne ça quand vraiment tu es excité. Et euh, ben j'ai échappé parce que, ben grâce à la prière, Dieu m'a guéri et aussi grâce à, à ce que je déclarais dans ma bouche. Parce que la Bible déclare que euh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et moi, je disais à chaque fois que je vais arrêter de prendre les médicaments, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de prendre des, des substances. Et Dieu a opéré dans ma vie et aujourd'hui, je témoigne de sa grandeur.